Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 175 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Insane 2 Alors bon on n'a pas fait le Insane 1, peut-être un jour on le verra euh, Insane 2 bah, c'est un petit jeu de voiture, bon c'est tout en anglais euh, C'est un petit, un petit gameplay assez rapide, on va pas y passer 30 ans, c'est des petites courses toutes simples Avec des graphismes Tout, tout bien fait quand même euh, Et donc bah, c'est parti, on va faire un, un jeu en mode... Championship, on peut faire Garage Achievement, Rating, Championship, Compétition, bah voilà, on prend le premier, et on va faire la seule <rire> ce championnat qu'on peut faire au début, euh, le premier donc, du coup, forcément, c'est parti, alors on choisit notre voiture, pareil, on a qu'une seule voiture, forcément, on vient de commencer, euh, donc c'est parti, Insane 2, Loading, donc pas de cinématique, hein, c'est direct, donc là, on voit que les graphismes sont déjà bien, enfin, <rire> euh, pas détaillé, détaillé, mais c'est quand même des jolis graphismes. Allez, donc c'est parti. On est sur la ligne de départ. Et on y partit. Donc, euh, Bobo, en fait. Donc, c'est des petites voitures assez légères, assez faciles à contrôler. Et, et on va devoir passer la course. Donc, on a une sorte de, de nitro, regardez, que j'utilise. Euh, qui se recharge toute seule par rapport à notre avancée, par rapport à nos actions. C'est une sorte un peu dans le même système de for Speed, hein, ça se recharge où... souvent dans les, dans, les, dans les jeux où c'est qu'il y, y a de la Nitro comme ça. Hop, je suis passé là. Alors par contre, il faut que je passe par les checkpoints. Et je crois bien que j'ai raté un checkpoint. Wrong checkpoint. Ah, je crois que euh, j'ai pas du tout bon. Euh, je continue d'espérer, mais, euh, mais je pense que le checkpoint était mauvais de base. Et voilà, Roland Point qui me le dit, donc je vais recommencer la course. Euh... Play again Voilà, donc on va la recommencer comme on vient juste de la faire. Faut pas que je rate au moins cette, euh, cette porte. Euh, donc voilà, donc faut passer tous les checkpoints, il doit y avoir un temps quelque part, oui, en bas. Euh, on n'a pas de temps minimum à faire, donc il faut euh, juste finir premier en passant tous les checkpoints. Bon, ça commence un peu mal. Je viens de me foirer, hot oh, ah bah dis donc, elle est pas très facile à contrôler quand vous roulez pas vite. Hein. Sur, euh, sur petite surface, elle est chiante elle est, elle est à contrôler. Hop là, on est mieux à grande vitesse comme ça, on arrive mieux à, à faire des manœuvres. Euh, donc voilà, checkpoint, on va essayer de pas rater l'autre qui doit être pas loin là. Qui doit être juste là. Hop là. Oui, oui, oui, oui, oui Hop Donc c'est fait exprès, il y a la petite. Euh, il y a la petite euh, structure au milieu qui nous permet de se les contre. Par contre, il voilà, faut pas faire l'erreur que j'ai fait tout à l'heure, c'est passé à droite. Hein. Pourtant, c'est bien tentant. Alors, il n'y a pas tellement de, de, de choses, c'est-à-dire de, de de bonus, des choses comme ça, un peu qui pourrait pimenter un peu la course. Là, c'est surtout du, euh, du du trial, c'est de, de la course, on... On se fout dessus presque On peut un peu se taper On n'a pas tellement de, de santé sur la voiture Donc on peut, on peut vraiment faire des tonneaux Un peu comme on veut euh, et Faire un peu, un peu comme on le sent Hop là On tourne ici voilà, J'essaye de, de passer devant la voiture Qui ça va être Kian On voilà, a Kianana Win Voilà Et donc là je vais avoir fini Voilà le premier tour est terminé Donc on avait commencé là donc c'est des courses qui ne sont, euh, sont pas longues, hein, pas du tout. Allez, je vais essayer de finir premier au moins sur cette, euh, sur cette course. Donc là on recommence, on se, refait, on se refait le parcours, je vais essayer de ne pas me reprendre euh, me replanter. Voilà, on va pas y arriver. Allez, alors là faut bien le prendre le virage. Voilà, et on se tape toujours, oh, j'ai cassé ma voiture. Alors comment ça se passe On atterrit juste là, d'accord voilà, donc quand on casse la voiture On revient juste un tout petit peu avant Allez 7 points, on va finir cette course La deuxième course je, je la laisserai en mode euh, en mode Je commande pas, pour que vous puissiez Un peu apprécier la, les bruitages euh, Je vais essayer de la gagner Celle là, au moins de gagner euh, Les deux que je ferai 7 points Parce que euh, du coup euh, ouais, C'est le genre de jeu où qu'on a très vite fait le tour Je peux pas faire un test qui va durer euh, 3 heures parce que du coup euh, on s'ennuierait, je saurais pas tellement quoi dire déjà que la deuxième course je vais vous la laisser donc c'est pour présenter le jeu hein. comme d'habitude mais mes vidéos c'est pour présenter je n'ai pas l'intention de le finir en vidéo <rire> même si je pense que ça prendrait pas tellement de temps vu, vu la vitesse à laquelle on, on enchaîne les tours, je pense que les, les courses aussi doivent s'enchaîner et qu'au final sur un jeu qui n'est pas tellement lourd, au final voilà, winner, euh, ça devrait pouvoir le faire, Sylvanus c'est moi, voilà j'ai gagné, je suis refait, upgrade moi, ouais. ok, hein, Africa, donc Eurasia, North Africa, donc on va prendre Africa, on a toujours la même voiture, oui voilà, donc ça fait déjà 5 minutes qu'on qu est en train de filmer, voilà ça suffira, on, on fait juste une deuxième course, et puis c'est parti, donc euh, je vous la laisse à partir de maintenant, et on, je finis la course et on se retrouve juste après. Voilà pour cette petite course qui a été assez rapide. Euh, je vois qu'en fait on est à 9 minutes donc on va en profiter hein, euh, pour faire une petite troisième course pour le, pour le fun, pour le bonus. Donc on va finir ce petit championnat. Euh, voilà donc il n'y en avait que 3 de courses, donc c'est parti on fait celle là. Et je vous laisse aussi le gameplay. C'est parti Et malheureusement j'aurais pas pu avoir la première place sur cette troisième course. Bon ben j'aurais pas, pas le maximum, mais c'est déjà pas mal pour le premier championnat. Donc voilà, il est validé. Et on va pouvoir faire les autres, mais on va pas le faire parce que c'est fini. Donc je vous laisse. Donc ce sera tout pour Insane 2.